wen wè gen deux foyé qui t'a bien marché mais qui tait en bas konnya pose ki fait deux foyé sa au tait en bas tout deux moun sa au marié tout deux moun sa c'est deux filles yo w ap chercher bag mariage que mari ou tait ba ou bag ou tait marié ou pa janm mwen pou jounen jodi a mari ou mandé ou côté bag la ou dit perdu ni pas quoi mais il dit, c'est 20 ou 20 bags là. Faire ça, dépatcha qu'on y a là. Parce que pas de la paix là-dedans. La Nous n'avons pas là. Mais question, bagza, a Tout le monde est faillé. Il mette faillé dos à dos. Le Saint-Esprit de Dieu veut reconstruire suive ça aujourd'hui. Et pourquoi on dit que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas le faire Parce qu'il le pas dit que ça ne peut pas le faire. Mais il y a une possibilité pour aller chercher bags là côté de lui et après le, le venir. perdu à vingt jeunes on allait rapide on a rapide vite vite vite vite on a rapide vite vite vite vite vite vite vite vite vite vite Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Il promet moi. Vite, vite, vite, son démon qui font les bagla. là. Hey! Côté deuxième mouna, côté deuxième mouna. Bague petit. Yon n'a plus gros. Mais fini yo. Que moi, pas de chamblier. Eh! Hey! Il promet moi. Il Là. Côté bagouan, côté l. Par contre côté le fait non? Par contre côté le fait, m'ta plavé pendant monsieur. Pendant m'a plavé comme ça, m'retirer l. M'retirer m'laguel non tasse. Après, m'par contre côté le fait. Ou pas chamoi? Non, m'pas chamoi. Côté bagouan. Moi t'ai vendné. Ça veut dire ou vendné? Ou vendné vraiment? Oui. Qui fait dans aujourd'hui? en pile. À cause Baglo. Oui. Côté Bagouan. la La comme Oui. Est-ce qu'on pas que bagla va tourne venir Oui, je l'honneur de Jésus. Non, c'est pas mon besoin. Et bah où Qui ne sais pas. Je ne sais pas. il va y pas. Je ne sais pas. Je ne sais bagla. Je ne sais pas. Je ne sais pas. ne pas. Ok. okay. L'ange même sous mon sao. Dame ça dit même c'est Vanni qui fait bague par là. Les Vanni. Sans des que fait ça. On met après ou a oué non pour nous yon notre bag Ok. Vous avez dit Mario, ministère à faire bag bague pour remplacer le bague qui est perdu. Ok pour remplacer, n'est-ce pas Je vais vous remplacer. Je vais vous Je le Je vous Je vais vous Je vous Je vous Je vous Je Je chacun bébé ensemble. Voilà. Criez au nom de Jésus. Nous déclarer. Matin. Sous la vie des de servantes Que diable. Te volé. Bag mariage. Esprit ça qui te vole. Bagla. Nous arrêter nous, qu'on Nous minoter où qu'on y a Porter C'est pour porter le tourneur Déposer le coton de prendre là Et qu'on nous déclarer Foyer ça eux, qui te diviser Nous by l'ordre pour reconstruire encore au nom de Jésus, frappez mon cri et fraie ça au réconfort encore. Fraie ça au encore. Déclarer, faille, quand on m'a déclaré c'est pour fraie au réconfort encore. Au nom de Jésus, moi déclarer c'est votre liberté. C'est pour fraie au réconfort encore. Au nom de Jésus, qui fait au réconfort encore, qui fait au réconfort encore, qui fait au encore. Au nom de Jésus, acclamez le Saint-Esprit de Dieu.